Salut à tous Alors aujourd'hui, on a parlé de la position de base. Donc la position de base, c'est quelque chose auquel on peut s'entraîner directement depuis chez soi. Donc là, ici, ben, on n'est pas obligé de mettre ces bouts de snowboard, mais on va les utiliser après avec la planche. Donc déjà, dans un premier temps, on va essayer de se mettre debout à la verticale, vraiment dans une position neutre de tous les jours. Quand on parle avec quelqu'un, voilà qu'on ne prenne pas attention à notre position. Et en partant de cette position, on va relâcher les chevilles et les genoux, ce qui va nous donner ceci. Alors, ce petit mouvement de flexion, pour plein de personnes, il n'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire hop ceci. Donc là, bah, vous voyez directement, j'ai une petite flexion des genoux, mais j'ai surtout une flexion des hanches importante, ce qui entraîne mon buste vers l'avant. Où sont mes bras Ils sont là devant. Je suis sûr que vous connaissez vraiment des snowboarders, il y a plein de photos, de vidéos où on voit les snowboarders avec les bras comme ça, ballant devant, un petit peu comme si on était des, des chimpanzés. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de garder le dos droit, d'être relâché, et on va fléchir les chevilles en premier. Ça veut dire que je vais venir pousser les languettes des chaussures, les languettes des boots, fléchir les genoux, et puis si on regarde, mes hanches, elles ne sont pas fléchies. Je vais exagérer même en avançant le bassin un maximum, Là, quand j'avance le bassin, je vais carrément sentir les abdominaux. Et cette position-là, c'est ce qu'on appelle la position de base. Ça travaille un petit peu les cuisses, un petit peu les abdominaux, et on sent les tibias qui poussent dans les languettes. Je vous encourage à fermer les yeux, de manière à vraiment ressentir cette position, vous sentir relâché, on peut se redresser, revenir dans la position. Et comme ceci, vous allez vous habituer à cette position et aux sensations surtout, pour pouvoir les retrouver lorsque vous allez être sur votre snowboard. À la maison, toujours, vous pouvez ensuite prendre votre planche. Voilà, donc on a chaussé la planche. Je me mets face à vous pour que vous voyez bien l'alignement de mon corps, de mes articulations, car c'est ça qui est important. Donc l'intérêt d'essayer avec sa planche, c'est vraiment pour être au plus près des sensations qu'on va rechercher quand on va être sur la, sur la neige. Donc là, j'ai serré les boots, et donc encore une fois, donc comme je vous disais, on vient pousser les tibias, fléchir les genoux, et avancer le bassin. Et là, on est vraiment dans une position de base idéale. Donc, euh, essayez vraiment de vous y habituer pour que, dès que vous ridez, dès que vous allez penser à autre chose, au virage, au skieur devant vous à éviter, au saut que vous voulez prendre, et eh bien d'avoir cette habitude. Car très rapidement, on reprend des mauvaises habitudes. Si jamais vous ridez déjà avec le dos un peu comme ça, ça ne va pas être évident au début de s'habituer à cela. Donc on a cette position de base qui est neutre, et regardez maintenant mon bassin, je vais l'avancer légèrement au-dessus des orteils, et vous allez pouvoir sentir que vous avez plus de poids au niveau des orteils. Je peux carrément lever les talons de la planche. Et à l'inverse, je vais me remettre au-dessus de la planche pour avoir les pieds plats, et aller avec l'ensemble et le haut du corps au-dessus de mes talons, Jusqu'à sentir du poids dans les talons, je ne peux pas aller trop loin, sinon je vais perdre l'équilibre. Mais ça, c'est ce qui va me permettre de lever les orteils. Donc, au-dessus des orteils, au-dessus des talons, pied à plat, planche à plat. Voilà vraiment les, les trois sensations que vous devez vraiment connaître, maîtriser, pour pouvoir progresser euh, techniquement en snowboard, que ce soit depuis le début, mais également jusqu'à la fin, comme je vous ai montré dans l'ABC 3.0. Pour pouvoir maîtriser des techniques de carving, d'extrême carving, faire des tricks en freestyle ou en poudreuse, il faudra toujours maîtriser cette position. Et on peut vraiment descendre, se redresser quand on veut se reposer les cuisses, descendre un maximum, tourner un peu les épaules si on veut. J'ai toujours le dos droit, il n'y a pas un moment où hop, je vais me retrouver les fesses en arrière parce que là c'est vraiment pas bon pour votre équilibre et, votre habitude, et vos habitudes. Pardon. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous est utile. Entraînez-vous à la maison et quant à nous, on se retrouve demain pour la prochaine étape de l'ABC 3.0. Ciao, ciao